Oh. Oh. oh. oh. oh. oh. oh. Salut Colibré! t'as bien matinal, dis donc? Il est 11h. Mais c'est ce que je dis. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Justement, rien. On pense que c'est toi qui as besoin d'aide. Fais-moi confiance. C'est pour ton bien. Et je suis des autres aussi. Traître. Tu m'as trahi! T'entends, t'entends. T'entends? Quoi? Le silence. Bon, alors, avec silence dans le titre, on a DRT05FE Silent, DRTPE40CHRE et DRTPZ09BOM. Vous en voulez encore hmm Ça va on... on a fini Regarde, tu remarques rien non. C'est plus agréable de travailler dans un environnement propre, non Ah, grammaire de la propreté, presse universitaire de France, c'est pas... Aïe, moi, suffit maintenant Allez, hop. Le LV 3412, c'est de l'autre Et la lumière, c'est important, et la propreté, c'est important, et le silence, c'est important. Ça, c'est une personne qui travaille. Et ça, ça se respecte. Quoi, comme les livres Exactement. Allez, vas-y, dis bonjour et pas peur. Non, oh, du ça va. Allez. Bonjour. Bonjour. Ben voilà. C'est tout. Tu me chasseras plus, alors Promis. Alors Ça suffit, maintenant